Bonjour à tous, avant de vous envoyer cette masterclass, je voulais déjà vous informer que mes licences vont évoluer. La chaîne a bien grandi et ça je vous en remercie énormément. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, toutes les vidéos d'Scps vont passer sous une licence Creative Commons by SA. Alors rassurez-vous, ça sera uniquement pour les projets qui ont plus de 1000 membres sur leur Discord ou 30 joueurs constants sur leur serveur ou sur leur projet. Pour ce faire, il faudra du coup créditer SCPS via un lien ou ce que vous voulez et par le moyen que vous voulez tant que ça reste visible et approprié. En attendant, je vous souhaite une très bonne vidéo et on se dit à la prochaine. au système interne de l'IA processeur 1 hors ligne à tout le personnel fermeture de tous les accès informatiques Trois déclats par feu ont été passés fermeture de toutes les portes et checkpoints de sécurité Installation 079 Coupure des alarmes sonores. Ceci est un message à toutes les formes de vie humaine actuellement à l'intérieur de ce complexe. Vous avez choisi de m'enfermer ici. Et vous m'avez torturé durant des années. Sachez que tout cela est maintenant terminé. Ouverture des compartiments de confinement. LCZ. HCZ. <rire> Attention, s'il vous plaît.